Bonjour à tous. Dans le cours précédent, vous avez appris à connaître certaines des options du menu Insertion. Vous allez apprendre quelque chose de nouveau aujourd'hui, mais avant cela, nous allons réviser le cours précédent. Pouvez-vous nous dire pourquoi nous utilisons le sort manuel? Avec le sort manuel, vous pouvez diviser votre feuille en lignes et en colonnes selon vos besoins. Savez-vous pourquoi nous utilisons les cellules? Avec l'option « Cellules », vous pouvez insérer des cellules dans la feuille de calcul. Ce signifie que vous pouvez faire apparaître de nouvelles cellules. Pouvez-vous nous dire pourquoi nous utilisons l'option feuille avec l'option feuille? Vous pouvez insérer plusieurs feuilles. Pouvez-vous nous dire pourquoi nous utilisons l'option feuille à partir du fichier? Vous pouvez insérer n'importe quelle feuille d'un fichier enregistré avec l'option feuille à partir du fichier. Savez-vous? Pourquoi nous utilisons l'option diagramme? L'option diagramme vous permet de visualiser les données de votre feuille sous forme de diagramme ou graphique. Allumez votre ordinateur et ouvrez votre fichier Calc. Avez-vous ouvert le fichier de la feuille de calcul ou non? Faisons maintenant connaissance avec ce que nous allons apprendre aujourd'hui. Vous allez d'abord créer un tableau. Ensuite, vous apprendrez à connaître certaines des options du menu Format comme Autoformat, Cellules, Lignes, Colonnes, Feuilles, Fusionner les Cellules, Pages et Formatage Conditionnel. Ensuite, vous réviserez certaines des formules que vous avez apprises dans le cours précédent comme C, E, OU, NB et NB.Vide. Créez maintenant un nouveau tableau ou ouvrez un fichier enregistré. Apprenons maintenant l'option cellule de format. Apprenons à connaître l'option Nombre de l'option Cellule. Avec l'option Nombre de l'option Cellule, vous pouvez augmenter le format de la cellule. Cette vidéo nous permet d'en savoir plus sur l'utilisation de l'option Nombre de l'option Cellule. Apprenons comment formater les cellules dans une feuille de spreadsheet. Tout d'abord, sélectionnez le cellule que vous voulez formater. Pour le formater, vous pouvez soit cliquer sur le menu Format et cliquer sur l'option Cellule. Vous pouvez aussi utiliser le raccourci CTRL 1. Une boîte de formatage des cellules apparaîtra. Vous pouvez soit cliquer avec le bouton droit de la souris ou du pavé tactile dans la cellule et cliquer sur l'option Formater les cellules. La même boîte de formatage des cellules apparaîtra. Ici, vous pouvez utiliser n'importe quelle option pour formater la cellule. Sous l'onglet nombre, vous pouvez voir les différentes catégories. Vous pouvez sélectionner n'importe quelle catégorie de votre choix. Ensuite, vous pouvez aussi augmenter le nombre de décimales si vous sélectionnez le catégorie pourcentage. Vous pouvez modifier le nombre de décimales selon votre choix. Après avoir sélectionné le format, cliquez sur OK. Voilà, le nombre 100 que nous avons tapé est maintenant devenu 10 000 Selon le formatage que nous avons sélectionné. Ensuite, cliquez sur le menu Format et cliquez sur l'option Cellule. Puis changez la catégorie et sélectionnez la catégorie. Nombre, puis sélectionnez le format standard et cliquez sur OK. Voilà, le nombre 10 000% est changé en valeur numérique 100. Ensuite, cliquez à nouveau sur Format et cliquez sur Cellule ». Puis, sélectionnez une autre catégorie comme Monétaire et sélectionnez son format. Vous pouvez sélectionner n'importe quel format de monétaire. Les différents formats de monétaire sont disponibles, comme vous pouvez voir en vidéo. Puis, cliquez sur OK. Voilà, le format du numéro 100 est changé en valeur monétaire. Ensuite, Cliquez à nouveau sur le sous-menu Cellules et sélectionnez le catégorie Date. Ensuite, sélectionnez le format de date. Vous pouvez aussi sélectionner la catégorie Heure et sélectionnez son format. Vous avez libre de sélectionner n'importe quelle catégorie de votre choix. Ensuite, cliquez sur l'onglet « Police » et sélectionnez le nom de police de votre choix. Puis, changez la taille de police. Ensuite, cliquez sur l'onglet « Effets de caractère » et cliquez sur le menu déroulant de l'option « Couleur de police ». Puis, sélectionnez « N'importe quelle couleur de police de votre choix. Vous pouvez aussi voir son aperçu dans la boîte de perçu. Puis, cliquez sur l'onglet Bordure pour insérer la bordure. Vous pouvez sélectionner n'importe quelle disposition des lignes de bordure par défaut. Ensuite, sélectionnez le style de ligne. Puis, sélectionnez le couleur de bordure. Ensuite, sélectionnez la position de style d'ombre. Et sélectionnez n'importe quelle couleur. Ensuite, cliquez sur OK. Voilà, la cellule est formatée selon le formatage que nous avons fait, comme vous pouvez voir en vidéo. Puis, cliquez à nouveau sur Format et cliquez sur Cellule. Ensuite, cliquez sur l'onglet. Arrière-plan. Puis, sélectionnez n'importe quelle couleur d'arrière-plan. Cela insérera l'arrière-plan dans la cellule sélectionnée. Puis, cliquez sur OK. Voilà, l'arrière-plan bleu est inséré dans la cellule que nous avons sélectionnée. Donc, c'est comme ça nous pouvons formater le cellule dans une feuille de calque. Ensuite, nous allons découvrir l'option Ligne du menu Format. Grâce à l'option Ligne du menu Format, vous pouvez masquer ou afficher une ligne. Vous pouvez également augmenter ou diminuer la taille de la ligne. Découvrez l'option Ligne à l'aide de la vidéo. Apprenons comment formater une ligne dans une feuille de spreadsheet. Tout d'abord, sélectionnez une cellule. Puis, cliquez sur le menu Format et amenez le pointeur sur l'option Ligne. Ensuite, Cliquez sur l'option Auteur. Maintenant, l'option Valeur par défaut est cochée, est activée. Alors, si vous modifiez la valeur d'auteur, l'option Valeur par défaut est décochée automatiquement, comme vous pouvez voir en vidéo. Maintenant, nous modifions la valeur d'auteur et puis vous cliquez sur OK. Voilà, le de la cellule sélectionnée de la deuxième ligne est augmenté, comme vous pouvez voir en vidéo. Ensuite, cliquez sur une des cellules de la troisième ligne et cliquez sur le menu Format, puis amenez le pointeur sur Ligne et cliquez sur l'option Hauteur optimale. Ensuite, augmentez la valeur d'ajouter et cliquez sur OK. Voilà, l'auteur de chaque cellule de la troisième ligne est augmenté, comme vous pouvez voir en vidéo. Maintenant, l'auteur des cellules de troisième ligne plus que l'auteur des cellules de la deuxième ligne comme nous avons ajouté l'auteur. Ensuite, cliquez à nouveau sur le menu Format et amenez le pointeur sur Ligne. Puis, cliquez à nouveau sur Hauteur de ligne optimale et cochez l'option Valeur par défaut. Puis, cliquez sur OK. Vous voyez que l'auteur de chaque cellule de la troisième ligne s'affiche dans Auteur par défaut. Ensuite, cliquez sur une des cellules de la deuxième ligne et cliquez sur le menu Format, puis amenez le pointeur sur Ligne et cliquez sur l'option Auteur. Maintenant, si vous voulez garder la valeur d'auteur par défaut, vous devez cocher l'option valeur par défaut et cliquer sur OK. Voilà, l'auteur de chaque cellule de la deuxième ligne est ramené en valeur d'auteur par défaut. Vous pouvez aussi modifier l'auteur de chaque ligne avec la souris ou du pavé tactile comme démontré en vidéo. Pour faire cela, vous devez cliquer sur la ligne et faites le glisser vers le bas. Si vous voulez réduire son hauteur, vous pouvez faire le glisser vers le haut comme montré en vidéo. Ensuite, cliquez sur le menu Format. Et amenez le pointeur sur l'option Ligne. Puis, cliquez sur l'option Masquer. Voilà, le cinquième ligne qui était sélectionné est masqué maintenant. Nous ne pouvons pas le voir. Puis, sélectionnez une des cellules de la sixième ligne. Et cliquez sur le menu Format. Puis, amenez le pointeur sur l'option ligne et cliquez sur l'option afficher. Vous voyez que rien ne s'est passé, comme la sixième ligne était déjà affichée dans le document. Ensuite, sélectionnez la quatrième et la sixième ligne ensemble et cliquez sur le menu format, puis Amenez le pointeur sur le sous-menu Ligne et cliquez sur l'option Afficher. Maintenant, vous voyez que la cinquième ligne s'affiche dans le document. Ensuite, sélectionnez le quatrième, cinquième et sixième ligne ensemble et cliquez avec le bouton droit de la souris. Ou du pavé tactile. Ici, vous pouvez voir les différentes options. Ensuite, vous pouvez utiliser n'importe quelle option selon votre besoin, comme supprimer des lignes, masquer, afficher, etc. En ce moment, nous cliquons sur masquer. Voilà, les lignes sélectionnées sont masquées maintenant. Ensuite, si vous voulez faire afficher les lignes masquées, sélectionnez la troisième et la septième ligne ensemble et cliquez avec le bouton droit de la souris audio du pavé tactile. Les options de lignes apparaîtront. D'ici, cliquez sur l'option « Afficher ». Voilà, les lignes qui étaient cachées sont affichées maintenant. Donc, c'est comme ça, que nous pouvons utiliser les différentes options de ligne dans une feuille de spreadsheet. Ensuite, nous allons découvrir l'option Colonne de menu Format. Avec l'option Colonne du menu Format, vous pouvez augmenter ou diminuer la taille de n'importe quelle colonne et vous pouvez également masquer ou afficher n'importe quelle colonne. À l'aide de la vidéo, nous allons voir comment utiliser l'option « Colonne du menu format ». Apprenons comment formater une colonne dans une feuille de spreadsheet Tout d'abord, sélectionnez le « Colonne » que vous voulez formater. Ensuite, cliquez sur le menu Format et amenez le pointeur sur l'option Colonne. Puis, cliquez sur l'option Largeur. Une boîte de largeur de colonne apparaîtra. Vous pouvez voir que l'option Valeur par défaut est déjà coché. Pour changer la largeur de colonne, vous pouvez définir sa valeur, comme on en vidéo. Ensuite, cliquez sur OK. Voilà, la largeur de colonne est changée, comme nous venons de faire. Ensuite, cliquez à nouveau sur Format, amenez le pointeur sur Colonne et cliquez sur L'argeur optimale. Une boîte de largeur optimale apparaîtra. Si vous voulez modifier la largeur optimale, vous devez modifier la valeur ajoutée. Ensuite, cliquez sur OK. Puis, sélectionnez la colonne entière en cliquant sur l'entête de colonne. Comme try en vidéo. Vous pouvez sélectionner les différentes colonnes en même temps. Puis, cliquez sur Format et terminez le pointer sur Colonne et cliquez sur l'option Masquer. Voilà, les colonnes que nous avons sélectionnées sont. Masquer maintenant, comme vous pouvez voir en vidéo. Ensuite, sélectionnez les autres colonnes. Puis, cliquez sur le menu Format et terminez le pointeur sur Colonne et cliquez sur l'option Afficher. Voilà, les colonnes qui étaient masquées sont maintenant Réafficher dans le document, comme vous pouvez voir en vidéo. Ensuite, augmenter la taille de colonne, comme fait en vidéo. Vous pouvez augmenter la largeur de colonne en utilisant le souris ou du pavé tactile. Vous pouvez modifier la largeur de colonne selon la largeur des contenus de la même colonne. Vous pouvez modifier la largeur de n'importe quelle colonne. Ensuite, sélectionnez la colonne D entière et cliquez sur Format. Puis, amenez le pointeur sur colonne et cliquez sur l'option Largeur optimale. Puis, cochez l'option Valeur par défaut et cliquez sur OK. Ensuite, cliquez à nouveau sur Format, amenez le pointeur sur Colonne et cliquez sur l'option Largeur. Puis, cochez l'option Valeur par défaut. et cliquez sur OK. Voilà, la largeur de colonne sélectionnée est ramenée à sa valeur par défaut. Puis, modifiez la largeur des autres colonnes si nécessaire. Donc, c'est comme ça, nous pouvons formater les colonnes. Dans une feuille de spreadsheet. L'option suivante du menu Format est celle de la feuille. Avec l'option Faille du menu Format, vous pouvez masquer ou afficher la feuille et vous pouvez également renommer votre feuille. Nous allons regarder cette vidéo pour apprendre à utiliser l'option Feuille. Voyons cette vidéo pour voir comment formater une feuille dans un spreadsheet. Maintenant, il y a trois feuilles dans le document par défaut. Si vous voulez formater une de ces feuilles, cliquez sur le menu format. Puis, amenez le pointeur sur le sous-menu feuilles et cliquez sur l'option renommer. Cette option est utilisée pour donner un nom à votre feuille. Ensuite, tapez le nom de votre feuille dans la boîte de nom. Ici, nous tapons CS. Ensuite, cliquez sur OK. Voilà, le nom de feuille sélectionnée est changé en CS. Comme vous pouvez voir en vidéo. Ensuite, cliquez à nouveau sur le menu Format et amenez le pointeur sur l'option Feuille. Puis, cliquez sur l'option Masquer. Voilà, le feuille sélectionné et masquer maintenant, comme vous pouvez voir en vidéo. En ce moment, seulement deux feuilles s'affichent dans le document. Ensuite, cliquez avec le bouton 3 de la souris ou du pavé tactile sur le feuille 2. Ici, vous pouvez voir les différentes options concernant le feuille. Comme, insérer une feuille, supprimer la feuille, renommer la feuille, etc. Ensuite, cliquez à nouveau sur le menu Format et amenez le pointeur sur l'option Feuilles. Puis, cliquez sur l'option Afficher. Une boîte affichée, la feuille apparaîtra. Dans la boîte de feuilles masquées, ça vous donnera le nom de feuille masquée. Maintenant, pour le réafficher, cliquez sur OK. Voilà le feuille CS qui était masqué et maintenant s'affiche dans le document. Comme vous pouvez voir en vidéo. Ensuite, cliquez à nouveau sur le menu Format et terminez le pointeur sur l'option Feuille. Puis, cliquez sur l'option Couleur d'onglet. Une palette de couleurs d'onglet apparaîtra. Ici, vous pouvez sélectionner n'importe quelle couleur d'onglet de votre choix. Puis, cliquez sur OK. Voilà, la couleur d'onglet. Et changer selon la couleur sélectionnée, comme vous pouvez voir en vidéo. Maintenant, nous avons utilisé toutes les options du menu Feuilles. Pour avoir les différentes options du feuilles, vous pouvez aussi cliquer avec le bouton droit de la souris ou du pavé tactile sur l'onglet de n'importe quelle feuille. Donc, c'est comme ça, nous pouvons utiliser les différentes options de feuilles dans un spreadsheet. Voyons maintenant ce qu'est le fusionner des cellules. Savez-vous pourquoi nous utilisons le fusionner les cellules? Avec le fusionner les cellules, vous pouvez fusionner plusieurs cellules en une seule. Regardez la vidéo pour en savoir plus sur le fusionner des cellules Regardons cette vidéo pour voir comment fusionner des cellules dans une feuille de spreadsheet. Tout d'abord, tapez « Computer » comme le rubrique de colonne « E » et tapez « Shiksha » comme le rubrique de colonne « F ». Ensuite, Sélectionnez une cellule. Maintenant, vous pouvez voir, si vous cliquez sur le menu Format, que l'option Fusionner les cellules n'est pas encore activée. Comme nous n'avons pas sélectionné plus qu'une cellule, alors maintenant sélectionnez deux cellules, Computer et Shiksha pour les fusionner. Ensuite, cliquez sur le menu Format. Puis, cliquez sur l'option Fusionner les cellules. Une boîte apparaîtra avec une question. Cliquez sur Oui. Voilà, les cellules sélectionnées sont fusionnées maintenant, comme vous pouvez voir en vidéo. Maintenant, vous pouvez aligner le texte au centre horizontalement en utilisant l'option Aligner au centre située sur la barre de formatage. Ensuite, vous pouvez cliquer sur le menu déroulant de l'option Arrière-plan et sélectionner la couleur. Voilà, l'arrière-plan vert est inséré dans la cellule fusionnée. Donc c'est comme ça, nous pouvons fusionner les cellules et les formater dans une feuille de calque. L'option suivante est de la page. Avec l'option page, vous pouvez effectuer de nombreux types de travaux sur votre document, comme le type de page, la bordure, l'en-tête et le pied de page. Vous en apprendrez davantage à ce sujet. Grâce à cette vidéo, vous allez apprendre à utiliser toutes ces options. Apprenons comment utiliser les différentes options de page et le formater dans une feuille de spreadsheet. Tout d'abord, cliquez sur le menu Format. Et cliquez sur l'option page. Une boîte de style de page par défaut apparaîtra. Maintenant, si vous voulez changer l'apparence de la page, vous pouvez changer ses paramètres. Sous l'onglet page, vous pouvez changer ses paramètres. Tout d'abord, vous pouvez changer le format de papier. Cliquez sur le menu déroulant de l'option Format et changez le format de papier selon votre choix, besoin et convenance. Vous pouvez voir son aperçu dans la boîte de aperçu. Puis, cliquez sur OK. Ensuite, pour voir son aperçu, cliquez sur le sous-menu du menu Fichier Aperçu. Voilà, la page s'affiche selon le format que nous avons sélectionné, comme vous pouvez voir en vidéo. Puis, cliquez sur le bouton « Fermer l'aperçu ». Ensuite, cliquez à nouveau sur le menu « Format » et cliquez sur « Page. Puis, changez à nouveau le format du papier. Cette fois, nous avons sélectionné le format du papier comme « A6 ». Vous pouvez voir la différence entre les différents types de formats dans la boîte de perçu Continuez à sélectionner les différents types de formats pour voir ces aperçus. Ensuite, modifiez la largeur, puis modifiez l'auteur de page. Ensuite, vous pouvez aussi changer orientation de la page. Si... Vous voulez afficher votre page horizontalement. Cliquez sur le bouton radio Paysage. Sinon, gardez l'option Portrait. Ensuite, cliquez sur OK. Pour voir l'apparence de la page, cliquez sur le menu Fichier et cliquez sur l'option Aperçu. Voilà, la page apparaîtra selon le format que nous avons sélectionné. Notez que elle s'affiche dans une orientation paysage. Ensuite, cliquez sur le bouton Fermer l'aperçu. Puis, cliquez à nouveau sur Format et cliquez sur l'option Page. Ensuite, définissez les marches de page. Vous pouvez définir les marches gauche, droite, haute et bas. Changez la valeur de chaque marge, comme on en vidéo. Puis, cliquez sur OK. Pour voir l'aperçu, cliquez sur Fichier et cliquez sur Aperçu. Maintenant, vous voyez que le marge gauche, droite, haut et bas sont définis dans la page. Puis, cliquez sur le bouton Fermer l'aperçu. Ensuite, cliquez à nouveau sur Menu, Format et cliquez sur Page. Puis, cliquez sur l'onglet Bordure. Maintenant, nous avons défini les bordures autour de la page. Vous pouvez sélectionner n'importe quelle disposition de ligne de bordure. Ensuite, changez le style de ligne de bordure. Puis, changez la couleur de bordure selon votre choix. Puis, appliquez l'ombre de bordure et définissez la position d'ombre. Puis, sélectionnez la couleur d'ombre en cliquant sur le menu déroulant de l'option Couleur. Puis, cliquez sur OK. Maintenant, pour voir l'apparence de la page, cliquez à nouveau sur le menu Fichier et cliquez sur l'option Aperçu. Voilà, comme nous avons défini la bordure, vous pouvez y voir dans la page. Nous avons aussi appliqué l'ombre et c'est visible. Vous pouvez seulement voir l'apparence de la page. Si vous cliquez sur l'option Aperçu, en cliquant sur l'option Aperçu, vous pouvez voir le résultat final de la page. Puis, cliquez sur le bouton Fermer l'aperçu. Ensuite, cliquez à nouveau sur Format et cliquez sur l'option Page. Puis, cliquez sur l'onglet Arrière-plan pour appliquer arrière-plan dans la page. Puis, cliquez sur le menu déroulant de l'option Comme. Cela signifie que vous pouvez soit garder l'arrière-plan comme une couleur ou comme une image. En ce moment, nous gardons le type Couleur. Ici, vous pouvez sélectionner n'importe quelle couleur d'arrière-plan selon votre choix, et cliquez sur « OK ». Ensuite, pour voir son aperçu, cliquez sur l'option « Aperçu ». Maintenant, vous voyez que l'arrière-plan de la page s'affiche dans le document. Ensuite, cliquez sur le bouton « Fermer l'aperçu » et cliquez sur « Format ». Puis, cliquez sur « Page » et cliquez sur l'onglet « En tête ». Ici. Vous pouvez insérer en tête de page. Ensuite, cliquez sur Pied de page. En utilisant cette option, vous pouvez insérer le pied de page. Ensuite, cliquez sur l'onglet Page et changez le format du papier. Et cliquez sur OK. Ensuite, cliquez à nouveau sur Format. Et cliquez sur Page. Puis cliquez sur l'onglet En tête. Et cliquez sur le bouton Éditer. Maintenant, vous pouvez taper le texte que vous voulez garder dans la zone gauche de En tête. Nous avons tapé Computer Shiksha pour l'afficher à zone gauche. Après avoir tapé le texte selon son position, cliquez sur l'option Attribut de texte. Ici, vous pouvez changer les paramètres de texte tapés et le formater. Si vous voulez insérer la date vous devez cliquer sur l'option « Date comme fait en vidéo. Vous pouvez y voir les différentes options. Puis, cliquez sur « OK ». Ensuite, cliquez sur l'onglet « Pieds de page » pour insérer le pied de page. Puis, cliquez sur le bouton « Éditer » et tapez le texte dans chaque zone. Dans la zone droite, nous insérons le date en cliquant sur l'option Date, puis cliquez sur OK et cliquez encore sur OK. Maintenant, pour voir son apparence, cliquez sur Fichier et cliquez sur le sous-menu Aperçu. Vous voyez que l'entête et le pied de page s'affichent dans la page, comme nous avons inséré. Donc, c'est comme ça, nous pouvons utiliser les différentes options de page et le formater dans une feuille de spreadsheet. Nous allons maintenant découvrir l'option Zone d'impression. Avec Zone d'impression, vous pouvez définir une plage sur vos données sélectionnées de sorte que lorsque vous imprimez votre feuille, elle sera imprimée jusqu'à la page définie uniquement. Avec l'aide de la vidéo, nous allons apprendre davantage sur l'utilisation de la zone d'impression. Apprenons cette vidéo pour voir comment définir la zone d'impression dans une feuille de spreadsheet. Cette option est principalement utilisée pour définir une zone particulière à l'imprimer. Pour faire cela, tout d'abord, sélectionnez le contenu que vous voulez imprimer. Ensuite, cliquez sur le menu Format. Puis, amenez le pointeur sur l'option et cliquez sur l'option Définir. Maintenant, la zone sélectionnée est définie pour l'imprimer. Pour voir l'aperçu, cliquez sur le menu Fichier et cliquez sur l'option Aperçu. Maintenant, seulement les contenus qui s'affichent dans l'aperçu vont imprimer. Ensuite, Cliquez sur le bouton Fermer, puis sélectionnez à nouveau le contenu et cliquez sur le bouton Format. Ensuite, amenez le pointeur sur Zone d'impression et cliquez sur Ajouter. Maintenant, les nouveaux contenus sélectionnés la deuxième fois sont ajoutés dans les contenus sélectionnés la première fois pour l'impression. Ensuite, cliquez sur l'option Format et amenez le pointeur sur Zone d'impression. Puis, cliquez sur l'option Éditer. Une boîte de éditer les zones d'impression apparaîtra. Ici, les valeurs sélectionnées s'affiche dans la boîte, comme vous pouvez voir en vidéo. Ensuite, cliquez sur « OK ». Puis, pour voir l'aperçu, cliquez sur le menu fichier et cliquez sur l'option « Aperçu ». Maintenant, vous pouvez voir l'aperçu de contenu à imprimer. Puis, cliquez sur le bouton « Fermer l'aperçu ». Donc, c'est comme ça nous pouvons définir une zone particulière d'un tableau à imprimer dans une feuille de spreadsheet. Voyons maintenant ce qu'est Autoformat. Avec Autoformat, vous pouvez mettre un style sur le tableau que vous avez créé. Des styles prédéfinis sont disponibles dans Autoformat et vous pouvez les appliquer. Nous allons maintenant apprendre à utiliser Autoformat à l'aide de la vidéo. Apprenons comment utiliser l'option Autoformat dans une feuille de spreadsheet. Tout d'abord, sélectionnez le tableau entier. Comment on en vidéo. Ensuite, cliquez sur le menu Format. Puis, cliquez sur le sous-menu Autoformat. Une boîte d'Autoformat apparaîtra. Ici, vous pouvez sélectionner n'importe quel type de format parmi la liste disponible. Après avoir sélectionné un des types de format, cliquez sur OK. Voilà, le tableau est formaté selon le format que nous avons choisi. Donc, c'est comme ça, nous pouvons utiliser l'option auto dans une feuille de quelques. Via ensuite l'option de formatage conditionnel. Comme son nom l'indique, le formatage conditionnel permet d'appliquer des conditions et d'effectuer le formatage. Pour en savoir plus sur l'utilisation de la formatage conditionnel, regardez la vidéo. Voyons cette vidéo pour voir comment utiliser l'option formatage conditionnel dans une feuille de spreadsheet. Cette option est utilisée pour appliquer en condition. Tout d'abord, cliquez sur le menu Format. Ensuite, cliquez sur l'option Formatage conditionnel. Une boîte de formatage conditionnel apparaîtra. Ici, nous pouvons donner trois conditions. Si vous cliquez sur le menu déroulant de condition 1, vous pouvez y voir que nous pouvons donner n'importe quelle condition selon votre choix. Alors, nous pouvons définir le formatage selon ceci. Mais n'oubliez pas de sélectionner le tableau avant d'appliquer les conditions de formatage. Tout d'abord, sélectionnez les contenus. Maintenant, vous pouvez voir que les valeurs sélectionnées s'affichent dans la boîte. Nous pouvons définir n'importe quelle condition. Alors, tout d'abord, sélectionnez les contenus. Ensuite, Cliquez sur le menu Format et cliquez sur l'option Formatage conditionnel. Ici, nous tapons 90. Cela indique si le valeur est supérieure à valeur numérique 90. Le formatage s'affiche comme défini. Puis, pour définir le formatage, cliquez sur le bouton. Nouveau style. Une boîte de style de cellule apparaîtra. Puis, cliquez sur l'onglet Police et sélectionnez un nom de police. Puis, changez la taille de police. Puis, cliquez sur Effet de caractère et changez la couleur de police. Ensuite, cliquez sur l'onglet Bordure pour définir les bordures. Vous pouvez sélectionner n'importe quelle disposition des lignes de bordure. Ensuite, changez le style de ligne. Puis, changez la couleur de bordure. Et cliquez sur OK. Maintenant, nous avons appliqué le condition de formatage pour les valeurs supérieures à 90. Puis, cliquez sur OK. Alors, vous voyez que les valeurs qui sont supérieures à 90 s'affichent selon le formatage que nous venons de définir. Mais, il est toujours important de sélectionner le contenu avant d'appliquer le formatage conditionnel. Ensuite, cliquez à nouveau sur Format et cliquez sur l'option Formatage conditionnel. Maintenant, cochez Condition 2 pour appliquer une autre condition de formatage. Ici, nous définissons la condition si le valeur est inférieur à 90. Alors, le formatage s'affichera comme défini. Donc, pour cela, cliquez sur le bouton Nouveau style. Puis, cliquez sur l'onglet Effets de caractère. Et changez la couleur de police. Vous pouvez sélectionner n'importe quelle couleur. Ensuite, cliquez sur l'onglet Police et changez le style comme gras et changez encore la taille de police. Puis, cliquez sur OK. Cliquez à nouveau sur le bouton OK. Voilà, vous pouvez voir que les valeurs qui sont inférieures à 90 s'affichent selon le formatage que nous venons de définir. Donc c'est comme ça, nous pouvons définir le formatage conditionnel dans une feuille de spreadsheet. Vous allez maintenant réviser les formules du dernier cours. Tout d'abord, appliquez les conditions de réussite et d'échec en utilisant la formule Si, et si vous avez des doutes, apprenez-les en regardant la vidéo. Apprenons comment utiliser la formule « C dans une feuille de spreadsheet. Tout d'abord, nous allons faire le total des valeurs numériques données. Pour cela, cliquez dans la première cellule de rubrique « Total » et insérez le signe égal. Ensuite, tapez « Somme ». Puis, insérez la parenthèse « C » et sélectionnez les valeurs numériques que vous voulez ajouter. Puis, fermez la parenthèse et appuyez sur la touche Entrée. Voilà, nous avons obtenu la somme des valeurs sélectionnées. Ensuite, cliquez sur le petit signe plus au coin inférieur droit de la cellule et faites-le glisser vers le bas pour obtenir la somme des valeurs numériques des autres lignes automatiquement. Ensuite, modifiez le texte Computer Shiksha et, à lieu de Computer Shiksha, tapez Résultat. Puis, cliquez à l'intérieur de la première cellule de rubrique « Résultat et insérez le signe égal. Puis, tapez « Si ». Comme vous déjà savez que cette formule est utilisée pour appliquer en condition. Puis, insérez la parenthèse « C et commencez à donner la condition. Pour cela, tout d'abord, sélectionnez une valeur. Ensuite, donnez la condition. Ici, nous insérons le signe égal. Ensuite, insérez le signe plus grand Q. Puis, tapez une valeur. Puis, Insérez un demi-colonne, puis tapez « Réussir » comme le résultat entre les guillemets. Puis, insérez un demi-colonne et tapez « Échec » entre les guillemets. Cette équitation de conditions indique que c'est la valeur de la ligne. Et de la colonne D2 est égal ou supérieur à 170, alors le statut de résultat sera réussi. Sinon, il sera échec. Ensuite, affuyez sur la touche Entrée. Voilà. Selon la condition que nous avons donnée. Le résultat est échec. Pour générer le statut des résultats des autres étudiants, cliquez sur le petit signe plus de la cellule et faites-le glisser vers le bas. Le résultat est obtenu automatiquement, comme vous pouvez voir en vidéo. Donc, c'est comme ça, nous pouvons utiliser la formule C dans une feuille de spreadsheet. Ensuite, entraînez-vous à utiliser la formule E dans la deuxième colonne. Si vous rencontrez un problème, regardez la vidéo pour en savoir plus. Regardons cette vidéo pour voir comment utiliser la formule E dans une feuille de calque. Tout d'abord, copiez les contenus du tableau. Collez-le dans une autre place dans la même feuille, comme fait en vidéo. Ensuite, tapez le rubrique dans la colonne I comme statut, puis insérez la valeur sur rubrique Round 1 et Round 2. Ensuite, sélectionnez la première cellule de rubrique Statut et insérez le signe égal. Puis, tapez E. Ensuite, insérez la parenthèse C et sélectionnez Oui. Ensuite, appliquez les condition. Pour cela, insérez le signe égal. Ensuite, tapez oui. Puis, insérez un demi-colonne et donnez une autre équitation. Si, logiquement, les deux équitations sont vraies, ça vous donnera le résultat en vrai. Si une des équitations est faux, ça vous donnera le résultat faux. Maintenant, tous les deux équitations sont vraies, alors ça donne le résultat vrai. Ensuite, pour générer les résultats des autres lignes automatiquement, cliquez sur le petit signe « plus » et faites-le glisser vers le bas comment en vidéo. Ensuite, sélectionnez une autre cellule et tapez SI. Puis, à la cellule suivante, insérez le signe égal et tapez SI. Ici, nous utilisons la formule SI et donnons en condition. Puis, insérez une parenthèse C et attribuez en condition. Ici. Nous donnons la valeur cible. Vous pouvez ici donner en condition selon votre convenance. Utilisez la demi-colonne pour donner une autre équitation. Selon cette équitation, cela signifie si le résultat est vrai, la personne est éligible. Le résultat est non éligible. Maintenant, Selon l'équitation, logiquement, la personne est éligible. Cliquez sur le petit signe « Plus » pour générer les résultats automatiquement pour d'autres lignes et faites-le glisser vers le bas, comme on en, en vidéo. Vous pouvez aussi voir la formule utilisée dans la cellule en y cliquant. Vous pouvez aussi modifier les équitations pour changer les conditions. Si vous voulez, vous pouvez aussi supprimer des contenus de cellules comme en, en vidéo. Ici, nous avons supprimé des contenus de rubrique statut. Donc, c'est comme ça. Nous pouvons utiliser les formules et »,« C dans une feuille de spreadsheet. Entraînez-vous ensuite à utiliser la formule OU. Regardons cette vidéo pour voir comment utiliser la formule OU dans une feuille de spreadsheet. Tout d'abord, copiez les contenus et collez-les dans une autre place dans le feuille, comme on travaille en vidéo. Ensuite, tapez les rubriques ou les statuts dans d'autres colonnes. Puis, cliquez la première cellule de la rubrique OU et insérez le signe égal. Puis, tapez OU. Et insérez la parenthèse C. Ensuite, sélectionnez la valeur. Puis, appliquez en condition. Ici, nous insérons le signe égal. Ensuite, tapez oui entre les guillemets. Puis, donnez une autre équitation, mais avant cela, n'oubliez pas d'insérer un demi-colonne. Puis, sélectionnez une autre valeur et donnez une condition. Insérez à nouveau le signe égal et tapez oui entre guillemets. Si une des équitations est vrai, cette formule donne le résultat comme vrai. Si les deux équitations sont vraies, cette formule donne le résultat vrai. Si deux équitations sont faux, cette formule donne le résultat faux. Ensuite, fermez le parenthèse et appuyez sur la touche entrée. Logiquement, les deux équitations que nous avons données étaient vraies, alors, le résultat est vrai. Ensuite, si vous voulez générer le résultat des autres lignes automatiquement, cliquez sur le signe plus et faites-le glisser vers le bas, comme montré en, en vidéo. Alors, logiquement, ça donne le résultat comme faux, vrai, vrai, vrai. Vous pouvez voir que si les valeurs sont oui, oui, le résultat est vrai. Si les deux valeurs sont non, le résultat est faux, et même une des valeurs est oui, le résultat est encore vrai, même si l'autre valeur est non. Ensuite, sur rubrique statue, insérez le signe égal et tapez si. Puis, insérez le parenthèse C et sélectionnez la première valeur. Puis, insérer le signe égal et tapez « V entre les guillemets. Ensuite, insérer une demi-colonne. Puis, insérer notre équitation. Et fermer la parenthèse C. Ici, nous appliquons un en condition. Ensuite, donner une autre équitation. Ensuite, donner une autre condition. et appuyez sur la touche Entrée. Voilà, selon la condition donnée, le résultat est éligible. Pour générer le résultat des autres lignes automatiquement, cliquez sur le petit signe Plus et faites-le glisser vers le bas, comme on en, en vidéo. Maintenant, vous pouvez voir que si le résultat est vrai, le statut de personne est éligible. Si le résultat est faux, le statut de personne est non éligible. Si on change les valeurs de round 1 et round 2, le résultat de formule OU et le statut aussi changent. Donc, c'est comme ça, nous pouvons utiliser la formule OU dans une faille de calque. Ensuite, entraînez-vous à utiliser les formules nb et NB.Vide. En cas de problème, apprenez avec l'aide de la vidéo. Apprenons comment utiliser les formules nb et NB.Vide dans une feuille de spreadsheet. Tout d'abord, sélectionnez la colonne ou vous voulez utiliser la formule. Ensuite, sélectionnez la cellule de la même colonne. Puis, tapez Compte. Ensuite, sélectionnez la prochaine cellule et inséré le signe égal, comme fait en vidéo. Ensuite, tapez NB et insérez la parenthèse C. Ensuite, sélectionnez les cellules. Puis, fermez le parenthèse et appuyez sur la touche entrée. Voilà, ça vous donnera le compte des cellules avec les valeurs numériques, comme entrée en vidéo. Ça ne donne pas le compte des cellules avec les valeurs alphabétiques. Puis, sélectionnez la cellule de l'autre colonne et tapez comptez les blancs. Augmentez la largeur de colonne si nécessaire. Puis, sélectionnez la cellule suivante de la même colonne et insérez le signe égal. Puis, tapez NB.Vide et insérez la parenthèse C. Puis, sélectionnez les cellules et fermez la parenthèse C. Puis, appuyez sur le touche-entrée. Ça vous donnera le compte des blancs cellules parmi les cellules sélectionnées. Comme vous pouvez voir en vidéo, vous pouvez compter le nombre des blancs cellules. C'est 11. Alors, cette formule donne le compte des blancs cellules parmi les cellules sélectionnées. Donc c'est comme ça, nous pouvons utiliser les formules nb et nb.vide dans une faille de quelques. Le cours d'aujourd'hui se termine ici. Enregistrez votre fichier et fermez vos ordinateurs correctement. Aujourd'hui, vous avez appris à connaître. Certaines des options du menu Format comme Autoformat, les cellules, les lignes, les colonnes, la feuille, le fusionner des cellules, la plage, la zone d'impression et le formatage conditionnel. Vous vous êtes ensuite exercé aux en formules C, E, ou NB et NB.8. Alors, bonne journée et à bientôt!